les gars soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous montrer ok alors un espace assez extraordinaire parce que je pense que si vous suivez ma chaîne vous avez voir, vous voyez très couramment ok les vidéos que je partage où je vous parle de vraiment de plaisir comment est-ce que vous pouvez vraiment on okay, pouvez lancer une activité alors ici on est dans un endroit assez particulier il y a une ferme qui a été abandonnée Bien évidemment, nous allons entrer okay, en contact avec les propriétaires ici, essayer de voir dans quelle mesure on peut essayer okay, de faire quelque chose okay, oh, dans cet endroit. Parce que l'endroit de, de base, il est exceptionnel. Parce qu'il y avait des personnes ici qui faisaient euh, l'activité de l'élevage, mais avec le temps, ces personnes n'ont plus eu, je dirais, ils n'ont plus eu le temps, vu qu'ils se sont déplacés, ils ne sont plus là, alors ils ont abandonné le coin. Donc le coin est resté là et maintenant il n'y a personne pour pouvoir bien gérer ça. Il n'y a personne pour mettre la place en valeur, il n'y a personne pour commencer une activité ici. Et donc c'est une occasion en or parce que c'est ça aussi quand on dit, euh, l'entrepreneuriat aussi, c'est également ce genre d'opportunité. Donc je suis tombé sur le coin et j'ai décidé de vous présenter l'opportunité les gars. C'est une opportunité en or et c'est également un appel que je lance à tout un chacun qui regarde cette vidéo. Si vous vivez pas loin, en tout cas, vous vivez en Côte d'Ivoire ici, vous me connaissez de particulier, c'est une occasion en or que je vous donne là. Parce que ici, on peut aller jusqu'à 10 000 poussins. Oui, avec les statistiques, les calculs que nous avons fait, nous pouvons aller à plus de 10 000 poussins ici, les gars. C'est possible. Et nous allons rentrer en contact, comme je vous l'ai dit, avec le couple de quoi, voir ensemble dans quelle mesure okay, on peut essayer vraiment de faire quelque chose parce qu'il y a des retouches également à faire. Parce que bien évidemment, vous voyez que voilà, il y a les voix qui commencent vraiment à courir et tout ça, on va devoir okay, okay, travailler là-dessus. Mais c'était pour attirer votre attention pour vous dire que il y a quand même des opportunités pareilles qui existent et je pense que. On va tout faire on va prendre cet endroit. Voilà. Même si on n'a pas pu l'occuper à 100%, mais on va le négocier pour pouvoir prendre alors, une grande partie. Et tous ceux qui veulent véritablement participer à ce projet-là, c'est l'occasion parfaite pour vous les gars. C'est l'occasion parfaite. Donc j'en profite pour lancer ce tapet à tout un chacun qui serait intéressé. Vous mettez au bas de la vidéo. Vous mettez au bas de la vidéo que je suis intéressé. Comme ça, nous allons vous contacter pour voir un peu dans quelle mesure nous pouvons vraiment travailler ensemble. Donc, c'était la petite vidéo que j'ai décidé de vous faire. Si c'est, si, portez-vous bien et on se dit ciao pour une nouvelle vidéo. Et la suite vous sera donnée dans la prochaine vidéo à venir. Ciao, ciao les gars.